Hey salut, ça fait un petit moment que je suis pas revenue par là Bon désolé, les vacances n'aident pas ben... On peut laisser de côté cette chaîne Mais on revient bientôt avec une nouvelle vidéo Enfin des nouvelles vidéos Mais je vous en dis pas plus parce qu'aujourd'hui c'est mon fil Donc j'ai envie de dire ça me concerne que moi Mais Sabrina va bien Elle revient Bientôt euh, normalement Enfin Harceler là quoi j'ai envie de dire euh... Moi j'y arrive pas toute seule Donc euh, bah, bah plus qu'à vous laisser Réclamer des vidéos Comme ça ça la boostera un peu hein faut pas oublier qu'elle, elle, elle s'amuse pendant tout ce temps là, là-bas. Et que ben. Bah, moi je suis là. Toujours fidèle au rendez-vous. Bref, mon feels d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Et. Je sais pas si vous l'avez su. Ou si vous y avez été même. Mais. Miyavi était à Paris. Et il a fait un concert C'était. Euh, bah. méga génial quoi. <rire> Co quoi Comment ça tu sais pas qui est Miyavi Non mais là tu te fous de ma gueule en fait. hein. Non sérieusement. Parce que... Non. Ah non. Bon bah... Mais si Miyavi, Miyavi, chanteur et guitariste, de talent, japonais évidemment. C'est celui qui est passé par 10 000 coiffures différentes. Tu vois là regarde. Et bah c'est lui, c'est la même personne. Euh... Toujours pas. Ah mais sérieusement. Bref, il a une carrière de fou. Euh, plein d'albums à son actif, euh, un talent de malade, un charisme plus grand que cette pièce Et un jeu de guitare, une voix de ouf quoi Bah si vous savez pas qui c'est, là je peux rien pour vous Bon bah en fait euh, Si vous savez pas, bah je, bah, je m'en vais mais je déconne, mais quand même, voilà quoi, vous je... savez ce que je pense, hein. Bref, ce que je voulais quand même vous faire euh, découvrir, du coup, ou pas, pour certains, bah c'est des petits bouts de concert qui étaient vraiment, vraiment cool, l'ambiance était vraiment sympa, les gens euh, à fond dedans, mes tampons ont pris un coup, je dois le dire, je me suis sentie un peu... Juste un peu, et donc euh, c'était un peu la folie. Euh, J'ai réussi à me glisser à peu près au deuxième rang et c'était vraiment cool quoi. Donc euh, il a plutôt joué euh, les chansons de son dernier album, donc en anglais en plus. Donc euh, ceux qui ne connaissent pas ses anciennes chansons, bah, je vous invite quand même à les, les écouter. Donc euh, je vous laisse avec quelques petits morceaux euh, de mi-avis. Ah, De lui presque, hein. à un moment il est venu euh, serrer des mains. Bon, après, euh, moi j'ai été happée par la foule, je n'avais pas forcément envie de serrer la main, mais vu que j'étais au deuxième rang à peu près et que la foule derrière moi m'a bah, ouvressée, j'ai pas eu le choix. Bon, je l'ai pas toujours, quand même pas touché, mais ma caméra était tout près donc c'était marrant. Bref, je vous laisse euh, découvrir ou redécouvrir euh, les joies de mi et puis bah, c'était mon fils aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit coucou. Pour dire on revient bientôt, promis. Allez, ciao